Bon. Ok super. Écoutez, merci beaucoup. Euh, donc merci à David et puis merci à l'équipe hein, de m'avoir euh, invité. Donc euh, aujourd'hui voilà, le, le, le, le... je vous présente effectivement un livre que j'ai publié. Mais comme euh, comme vous l'avez évoqué au, au début, je pense ça va être le... enfin, j'espère que ça va être l'occasion de de débats beaucoup plus large. Effectivement, la question des indicateurs n'est pas loin du tout. Donc voilà, j'espère je, que ça vous euh, ça vous évoquera des choses à, à débattre ensemble. Alors moi, je vais vous faire un petit peu l'histoire du bouquin, effectivement, un peu ce qu'il y a dedans, évidemment, mais en même temps, en essayant de, de, de raccrocher ça à des débats plus larges qui, euh, qui intéressent, à mon sens, de, de plus en plus de gens. Et puis, bah, notamment des gens comme, comme vous, Adinafort, hein, qui travaillent beaucoup sur euh, voilà, des questions environnementales au sens large, leur représentation, avec des outils ou sur les outils euh, utilisés pour ça. Donc, c'est pour ça que j'étais très intéressé à à échanger avec vous aujourd'hui. Donc si vous voulez, ma, la démarche hein, qui est un petit peu à l'origine du, euh, du livre, donc, qui est sortie en 2021, c'est de tenter de participer en géographe au débat sur le rapport entre numérisation et puis euh, appau appauvrissement hein, euh, de notre rapport euh, collectif, sociétal, au vivant, ce qu'on peut appeler la nature en, en général. Euh, en partant hein, de, de, de, de grandes lignes de débat assez simples, assez classiques, qui est l'idée de dire que euh, nos savoirs aujourd'hui, notamment environnementaux, écologiques, sont de plus en plus standardisés hein, dans, dans nos sociétés. Et nous, chercheurs, on, on participe quelque part hein, à cette standardisation. Et euh, la question, c'est un peu de s'interroger sur les effets hein, de, de cette standardisation, à la fois sur quel type de, de nature on produit, hein, euh, quelles quelle, quelle représentations on transmet dans la société et on fait circuler. Mais également, ce qui m'intéresse de façon un peu plus centrale, c'est les dimensions politique hein, de, ces, de ces pratiques, c'est-à-dire à la fois nous en tant que chercheurs, mais aussi tous les acteurs hein, de plus en plus diversifiés qui produisent euh, de l'information géographique sur l'environnement, enfin pas que géographique d'ailleurs, mais numérique, quels effets politiques ça a sur la société Et puis une fois qu'on a dit un peu ce, ce, ce, a esquissé ce programme un petit peu général, la question c'est bien sûr comment descendre concrètement dans une recherche qui soit euh, à la fois précise, concrète et, euh, et empirique. Alors moi j'ai un petit peu deux de, de, de publications particulières ou deux champs de, de, de lecture qu'on qu peut appeler théorique, même si c'est des gens qui travaillent sur des cas très précis, pour réfléchir sur ces questions-là. Et le premier, c'est une veine de travail qui a été lancée beaucoup par pierre Alfandéry et Agnès Fortier, donc des sociologues de, de l'INRA, maintenant INRAE, qui ont beaucoup travaillé avec les associations naturalistes françaises et qu'ils accompagnaient depuis les années 80-90 dans tout ce processus de professionnalisation et qui ont un petit peu enquêté sur la façon dont ces associations naturalistes recevaient les injonctions de la part de l'État, à travers en particulier le Muséum national d'histoire naturelle, à produire de l'information de plus en plus standardisée, de façon à constituer des grandes bases de données nationales qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui. Et euh, Pierre Alcandri et Agnès Forti ont beaucoup travaillé sur les réticences, hein, je dirais, de ce monde naturaliste hein, face à ce processus, et qui dans certains cas, pour beaucoup d'associations, ont été vécues comme une sorte d'emprise de, de l'État qui forçait hein, des gens, les gens qui eux étaient au contact quotidien avec le vivant, avec les animaux, avec les plantes, euh, à en fait traduire ces connaissances qui sont très euh, concrètes, quotidiennes, hein, euh, au jour le jour, dans des bases de données justement. Donc c'est un petit peu ça qui m'a euh, depuis assez longtemps euh, titillé intéressé, mais sans que je connecte encore très fortement avec les questions d'information géographique. Et puis euh, l'autre ouvrage qui pour moi est un, une source sans fond de réflexion, c'est l'ouvrage de James Scott, hein, donc, qui, a, qui a été traduit en français par l'œil de l'État. Euh, en, en anglais c'est « Seeing like a state hein, », donc « Voir comme un état ». Et le, le sous-titre que vous avez ici, c'est le sous-titre de la traduction qui pour moi est, est pas bon, euh, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, donc « Moderniser, uniformiser, détruire ». Alors si vous n'avez pas lu ce bouquin, moi je vous incite à, à vous jeter dessus euh, tout de suite si vous pratiquez hein, des, des, des, des disciplines en lien avec l'environnement et en lien avec les outils hein, de représentation de l'environnement, puisque le premier chapitre, hein, c'est une réflexion sur comment est-ce que l'État moderne va commencer pour diverses raisons à standardiser toute une série de connaissances sur la société et sur ce qu'il appelle la nature, à, euh, grâce à des outils comme par exemple le cadastre. Le cadastre, c'est un, un, un élément de réflexion très important pour, euh, pour Scott. Alors, qu'est-ce que Scott il nous dit Très simplement, il nous dit que grâce à des grands outils qui se développent avec l'État moderne, hein, dont, euh, 17e, et surtout 18e, 19e siècle, l'État va commencer à, avoir, à créer un nouveau type de savoir, donc un savoir qu'il appelle synoptique. C'est-à-dire qu'il va cesser d'avoir des connaissances sur son territoire par le WIDIR, par les gens qui traînent sur le territoire et qui rapportent ces informations au château. Il va avoir une connaissance de haut hein, en structurant des bases de données, justement, qui vont lui donner une vision très générale, mais de l'ensemble du territoire. Donc Il y a un gain à ce niveau-là qui est que l'État, pour la première fois, commence à pouvoir voir l'ensemble de son territoire d'un seul coup d'œil et donc à pouvoir comparer les situations entre elles. Par contre, ce que Scott montre très bien, c'est que dans ce travail de, de, de création de savoir synoptique, on a une perte de richesse très importante, puisque bien évidemment, quand par exemple un État comme la France veut faire un cadastre, il est inconcevable d'aller relever toute une série de critères, de variables d'information auprès de chaque propriétaire terrien. Donc au, au final, qu'est-ce qu'on fait ben, On relève principalement la limite de la parcelle, on la verse au cadastre. Donc l'État a une vision très générale de son territoire, synoptique, mais très pauvre par rapport aux pratiques réelles et concrètes de la façon dont les gens vivent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils cultivent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc pour moi, c'est un petit peu ça, euh, un des nœuds, hein, je dirais, de, de, de mes recherches sur les questions de numérisation, et de standard, standardisation des savoirs, c'est cette balance entre, on gagne évidemment quelque chose en termes de vision beaucoup plus générale des choses, sur des espaces beaucoup plus grands, mais en même temps, inévitablement, on va commencer à perdre en richesse et surtout, on va se déconnecter hein, du, euh, des connaissances quotidiennes euh, de notre rapport au, à l'espace et au vivant. Alors, Scott, en fait, euh, quand vous lisez un petit peu hein, ce qu'on en dit dans, la, dans les débats, dans les comptes-rendus, il est vraiment présenté comme l'historien, enfin l'historien, le, le, le, le politiste et l'anthropologue qui fait un peu le récit de comment est-ce que l'État moderne a écrasé les savoirs, euh, on va dire euh, empiriques, les savoirs du quotidien sous euh, diverses formes. Mais euh, moi, je trouve que le bouquin, en fait, euh, moi je le lis un petit peu différemment au sens où ce que montre Scott surtout, c'est comment dans le monde actuel coexistent Chose qui n'était pas hein, le cas avant le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, des savoirs qui sont radicalement différents. Donc, un savoir qui est plutôt synoptique, hein, sous forme de base de données, et puis des savoirs qui appelle métis. Hein. Alors, ce n'est pas métisse au sens de métissage, hein, c'est le mot grec de la métisse, qui sont les savoirs qui ne sont pas codifiables, qu'on ne va pas transmettre. Hein. Et donc, pour moi, le, le grand intérêt de Scott, c'est montrer comment notre, notre mode actuel coexiste différents types de savoirs, notamment sur l'environnement. Et euh, ce qu'il fait dans le bouquin, c'est analyser les conséquences politiques de cette coexistence, hein, les, les les tensions entre ces différents savoirs. Alors ça, c'est un petit peu, je le, le début hein, de, mon, mon, de ma recherche. Et puis, j'ai très vite connecté à euh, une réflexibilité sur mes usages personnels en tant que chercheur des outils de la géomatique. Je ne pense pas que la géomatique, il faille euh, redéfinir ce que c'est devant cette assemblée, mais vous me dites si c'est nécessaire. Euh, je ne vous vois pas hein, très bien sur la vidéo. Euh, puisque voilà, moi je suis géographe, j'ai commencé à, à mes études hein, à la fin des années 90, à l'époque où le, le, la, la géomatique devient vraiment un outil du quotidien dans nos travaux de chercheurs. Et puis, années 2000, hein, la, la géomatique devient euh, un petit peu le, le sous de notre quotidien dans nos smartphones, dans euh, nos politiques publiques en, en permanence. Et euh, il me semblait intéressant, alors que tout le monde de la géomatique est, se présente ou est présenté comme un monde qui propose des solutions, Hein, on va résoudre des problèmes, de plutôt l'envisager sous la forme des, euh, bah justement des, des problèmes que ça crée. C'est-à-dire que Le, le fait qu'on soit tellement dépendant et euh, qu'on aime tellement aussi quelque part hein, ces outils de formalisation euh, de dynamique spatiale, dynamique euh, écologique, fait qu'à mon avis, une des hypothèses fortes à faire, c'est que ces outils génèrent des biais, génèrent des problèmes euh, qu'il faut tenter d'expliciter, de, de montrer. Alors le bouquin, si vous voulez, que hein, euh, je vais vous présenter très rapidement maintenant, euh, puisque j'ai hein, bien noté qu'il ne faut pas trop dépasser les 20 minutes, c'est euh, un bouquin qui tente de proposer une sorte de programme d'enquête à partir de ces euh, idées de base. Et petit point important, c'est un livre qui euh, s'est développé sur des terrains sud-américains, puisque dans mes recherches, je, je travaille principalement en Amérique du Sud, Brésil, Bolivie, Argentine et Uruguay hein, pour l'essentiel. Le, pour et. L'intérêt, à mon sens, d'avoir travaillé dans les pays du Sud sur ces questions hein, du rapport entre numérique et, euh, on va dire, dimension politique de la numérisation du vivant, c'est le fait que dans ces, euh, ces pays-là, euh, le débat qui est très central en France sur le capitalisme numérique de surveillance, sur euh, toutes les menaces pour la démocratie hein, que, que comporte la, la numérisation, sont fortement contrebalancés par le fait que dans ces territoires-là qui sont mal connus, mal arpentés, mal cartographiés, l'absence de bases données structurées constitue en fait un frein à la démocratisation de, ce, de ces euh, sociétés-là. Donc on ne peut pas arriver sur ces terrains en tentant d'appliquer des, des programmes, je dirais, d'Europe de, occidentale, où on s'inquiète hein, de, de, des, des travers de numérisation. Là, on est encore sur des questions assez classiques qui est, tant que l'État n'a pas un savoir assez... Euh, général homogène sur son territoire, notamment des bases de données environnementales sur les risques ou sur, le, sur les amenités environnementales, eh ben, il n'est pas en capacité de traiter de façon juste et équitable les habitants de, ces, de son territoire. Alors, je vais rapidement vous évoquer trois thèmes hein, que je travaille dans le, dans le bouquin. C'est un bouquin euh, qui est issu de ma HDR, c'est effectivement le, le, le, une sorte de réflexion qui met en forme euh, environ 10 ans de travail après ma, ma thèse et un petit peu plus. Mais il y a trois points qui me semblent euh, très importants dans ce bouquin, que, enfin, de ce cas j'aimerais euh, débattre un petit peu aujourd'hui. C'est la question du rapport entre technologie géomatique et puis euh, question de dépendance et question de souveraineté. Le deuxième point, c'est la façon dont la géomatique va impacter toutes les tentatives donc, qui sont très fortes en Amérique latine de créer de nouveaux rapports au vivant, hein, à, à la nature en général. Et donc la façon dont la géomatique permet ou au contraire bride des projets on d'alternatives de, de, au développement occidental, notamment par le biais hein, d'une de, de, de redécouverte des savoirs autochtones, mais aussi des savoirs paysans hein, et euh, toute une série de processus que vous devez connaître hein, sur l'écoféminisme hein, qui est extrêmement dynamique dans le, sur le continent. Et puis, troisième point, j'aimerais euh, évoquer rapidement la façon dont, dont dans le livre, hein, j'aborde les questions du rapport entre standardisation de nos savoirs via les données euh, numériques et, et les données géographiques et rapport à la démocratisation de ces sociétés et puis de, de nos sociétés. Alors, premier exemple, enfin premier point hein, sur le sur dont je vous parlais sur les questions de dépendance de, de souveraineté. Euh, un des premiers travaux qui m'a donné l'idée de ce bouquin, c'est il, il y a très longtemps, c'est il y a 2006-2007. Donc je travaillais de façon assez classique en écologie politique sur l'expansion de la filière papetière. En, euh, dans le sud du Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. En, en quelques années, hein, la, la région se couvre d'eucalyptus et de pins. Euh, c'est une véritable révolution. Hein, en fait c'est des sortes de front agric... enfin de, de, de, de inversés par rapport à l'Amazonie. En Amazonie, c'est euh, des espaces agricoles pastoraux qui se développent au dépend de la forêt. Là, dans la région, c'est des espaces de pâturage extensifs qui sont remplacés par des plantations, hein, euh, des monocultures d'eucalyptus. Ou de pas. Donc, je vous fais l'explication le, le, très rapidement, qu'est-ce qui se passe dans le sud du Brésil, face à ces fronts sylvicoles hein, d'avancer sur les prairies, vous avez de la part de l'État du sud du Brésil, donc à le Rio Grande do Sul, la création d'une sorte d'outil géomatique hein, qui va permettre d'orienter les endroits où on va accepter de planter ou de ne pas planter des eucalyptus. Donc là, typiquement, il y a une sorte de SIG qui circule, qui se met en place, et qui va servir d'outil de régulation publique, pour minimiser les effets sur l'environnement de, de la silviculture. Alors au début, je commence à travailler assez classiquement, hein, j'enquête sur l'histoire le, de ce système, qui l'a créé, tout ça. Et en fait, la grande surprise de cette enquête, c'est que ce n'est pas l'État lui-même qui a été le, le seul impulseur de, cette, de ce projet, mais les entreprises silvicoles elles-mêmes. Un peu... Bizarre, puisque les entreprises silvicoles, hein, l'image classique euh, au début des années 2000, c'est que les transnationales, pas peu elles ce c'est arrivé dans des territoires où il n'y a aucune régulation. Et... Allô Allô Oui Non. Et, euh, et en fait, les entreprises elles-mêmes génèrent cet outil de régulation. Alors pourquoi Pour une raison simple, euh, en fait, c'est qu'année 2005-2010, il est essentiel pour ces grandes entreprises transnationales de démontrer à leurs investisseurs et à leurs consommateurs finaux, c'est-à-dire vous, quand vous imprimez vos... Euh, vos, vos travaux sur les papiers, hein, vous imprimantes en France par exemple, de les rassurer sur le côté écologique de leur action. Et donc là, on se rend compte à cette époque-là, de la part des grandes entreprises, qu'arriver dans des territoires où il n'y a pas de régulation, et en fait c'est une sorte de risque financier puisque ça va potentiellement hein, euh, créer des, des, des, des réticences de la part des investisseurs ou des consommateurs pour acheter ou investir dans ces projets-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit, voit que La géomatique, elle est utilisée d'une façon fait particulière qui est de générer de la part des entreprises une régulation, de façon à pouvoir prouver qu'on respecte la loi. Puisque s'il n'y a pas de régulation, on ne peut pas prouver qu'on respecte la loi. Donc là, on voit bien dans ce cas-là que la géomatique, elle va être embarquée dans des stratégies globales de visibilisation de l'action euh, de transnationale, dans des territoires qui sont classiquement des territoires mal connus, mal régulés. Bon, Je passe très rapidement sur le résultat. Alors, Après, si on rentre dans le détail hein, de l'outil géomatique qui a été créé, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, mais qui, dans les faits, minimise complètement hein, la parole des paysans sur place et puis surtout qui va être piraté hein, ou hacké de l'intérieur par l'entreprise de façon à générer des sorties de modèles qui correspondent à ce que veulent les entreprises. Bon, ça c'est une autre question. Ce qui m'intéresse plus, hein, c'est la dimension politique de la création de cet outil-là. Autre exemple que je travaille dans le, dans le bouquin, donc ça c'est beaucoup plus récent, hein, c'est donc euh, à la fin des années euh, 2010, donc 2018 et quelques, le Brésil, c'est juste à la veille de l'accession au pouvoir, de, de, au pouvoir de, de Bolsonaro, le Brésil va se doter d'un vaste système de cartographie euh, annuelle et itérative euh, de l'occupation du sol. Donc vous avez à gauche hein, le, la personne qui, qui pense ce système-là, qui est Tasso evedo Cette personne-là se dit à cette époque-là, le Brésil a besoin, pour parler dans les forums internationaux, notamment sur le climat, de données concrètes. Il n'a pas de données d'occupation du sol qui soient de qualité suffisante pour pouvoir mesurer en fait les engagements du, du pays dans les COP, donc au Brésil, une des façons essentielles de promettre une réduction d'émission des, des gaz à effet de serre, ce n'est pas forcément de réduire l'industrie puisque ce n'est pas forcément un segment très très très important, c'est surtout promettre qu'on va récupérer des surfaces végétales qui ont été dégradées par le pâturage, la déforestation ou autre. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que c'est un sorte de collectif qui n'est pas forcément un collectif uniquement public. Il y a des privés, il y a des universités, il y a des ONG là-dedans, dans une perspective en fait, de souveraineté numérique dans les, dans les conférences internationales. Et là, la géomatique est vraiment mise au service de je dirais, la capacité du Brésil à parler, à pouvoir avoir une position diplomatique centrale dans les discussions sur l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. Alors là où c'est intéressant, et où moi j'analyse en termes de souveraineté, c'est que d'une part c'est une, une, une, un processus dans ce sens-là, hein, on veut être autonome à la production de nos données, mais en même temps le processus est très critiqué, notamment en interne au Brésil, parce que le, le système fonctionne de la façon suivante, hein, tous les ans en fait, on télécharge des données Landsat hein, qui couvrent l'ensemble du territoire brésilien, on crée un nouvel algorithme hein, de, de classification euh, nationale de, de ces images-là, mais il y a tellement d'images hein, à traiter, qu'il faut passer par le Google Engine, hein, euh, l'outil de Google qui se trouve aux États-Unis. Donc cet outil souveraineté est en même temps critiqué dans ses modalités de traitement de, de données comme un outil en fait, de dépendance euh, à la Silicon Valley et puis à, voilà, au, au GAFAM en général. Avec des, des tensions au Brésil qui sont très fortes là-dessus. L'autre raison pour laquelle il y a besoin de beaucoup de traitements. Euh, géomatique très, très lourd, c'est que chaque année, on crée un nouvel algorithme de classification des images et cet algorithme est réappliqué à toute la série d'images Landsat depuis les premières images. Alors je crois ils commence en 86, je pense, en 2015. Donc en fait, on retraite tous les ans toute la série. Donc chaque année, normalement, hein, les classifications sont itératives et aussi rétrospectives. Donc, vous voyez que le, la capacité de traitement ne peut pas être ou euh, ne pouvait pas à l'époque être traitée en interne au Brésil et devait faire appel à des outils. Euh, brésilien. Donc vous voyez qu'à mon avis ici, sur ces questions-là, on est vraiment sur des, euh, des enjeux de souveraineté très importants, hein, qui sont capitaux, puisque ça avoir des effets sur les politiques environnementales brésiliennes et sur l'image du Brésil dans le monde, qui sont importants de traiter d'un point de vue politique. Deuxième point, euh, je vous disais que l'autre sujet auquel je m'intéresse dans le bouquin, c'est sur le renouvellement. Enfin, sur la façon de la géomatique, impacte sur les volontés de développer des rapports euh, alternatifs hein, à la nature, qui ne soient pas des rapports, on va dire, euh, instrumentaux, sur le mode occidental, sur le mode du développement. Et euh, j'ai beaucoup travaillé en Bolivie, mais je travaille également avec pas mal de collègues, donc Mathieu Nouché, un va connaisse de, de Bordeaux à passage, qui travaille beaucoup sur la cartographie autochtone. Et donc les années 90-2000, c'est vraiment l'essor fabuleux en Amérique latine et dans le monde de la contre-cartographie hein, militante, mais aussi de la cartographie autochtone, avec l'idée derrière que cette cartographie autochtone va être une façon de remettre hein, dans les débats publics des visions non occidentales du, euh, du développement. Donc là à gauche vous avez assez typiquement une communauté autochtone bolivienne qui est formée à l'usage du GPS. Ça c'est sans doute une image déjà assez ancienne hein, puisque je ne sais plus si on utilise encore des GPS aussi euh, de cette forme-là. Et puis en bas à droite vous avez une carte euh, faite par le PAG, hein, donc le parc de guyane euh, sur les rives du, euh, de l'EAPOC, hein, au sud-est sud, sud de la Guyane. Euh, qui servent voilà à visibiliser les savoirs autochtones sur le sur le fleuve. Ça c'est une carte tirée d'un travail de, de, de Mathieu Nouché. Et qu'est-ce qui m'intéressait en particulier en Bolivie Donc en Bolivie, <coughs> j'ai travaillé dans les années 2005-2015. C'est l'époque où au sein du gouvernement Morales, vous aviez un versant qu'on appelait pachamamiste, ce qui bien sûr m'a donné hein, l'idée le, le, le, du titre. Et donc ce versant pachamamiste a décidé, à partir de la mise en constitution de nouveaux droits. De nouvelles conceptions hein, de la mère nature euh, comme une entité qui devait inspirer les politiques publiques. C'est dit, on va complètement repenser l'aménagement du territoire et les politiques euh, territoriales boliviennes à partir de deux notions qui sont les systèmes de vie et l'autre m'échappe. Euh, voilà, les zones de vie et les systèmes de vie. Donc. On va tenter de, de, de, de, de, de s'inspirer de ces savoirs autochtones qui sont résumés par le, le bois de vie, le, le bien-vivre, inspiré par la terre-mer. On va tenter de faire un nouvel euh, outil de gestion du, du territoire. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce groupe de gens a hein, plutôt convaincu de l'importance des savoirs autochtones pour repenser la gestion du territoire. Qu'est-ce qu'ils ont compté par faire Recruter un géomaticien suisse euh, qui leur a produit toute une série de cartes et d'algorithmes pour produire une nouvelle carte de Bolivie qui permettent de redécouper en fait les communes et de redécouper les territoires de façon à ce qu'ils soient plus en connexion avec la terre. -même. Donc là pour moi c'est quoi classiquement le, le, le problème C'est qu'on veut effectivement s'inspirer de savoir autochtone pour repenser l'aménagement du territoire mais on retombe sur les, les outils géomatiques et qui dans ce cas-là vont être des outils qui vont être extrêmement contraignants puisque comme vous le savez on ne peut pas tout représenter en, avec les outils géomatiques je pense. Et euh, ces gens-là vont retomber dans des choses très simples. Donc en bas à droite, vous avez une carte d'accessibilité. on a pensé redécouper toutes les communes du pays à partir d'une carte d'accessibilité. Et puis à gauche, vous avez en fait un découpage extrêmement classique en socio écosystème principalement sur des critères naturalistes, qui ont été euh, créés. L'idée étant que on allait fusionner hein, tout ça pour redécouper le territoire bolivien. Alors la raison pour laquelle la Bolivie a pas réussi, donc euh, sa petite bouquin, à hein, remettre la Pachamama en base de données, à, à à s'inspirer la nature pour redécouper son territoire. c'est pas uniquement, il hein, ne faut pas tout mettre le, sur, ça sur le dos des outils géomatiques, c'est aussi parce que ce redécoupage était extrêmement politique, car en Bolivie, euh, la taille du territoire et sa population va déterminer en fait quelle part du budget est prise sur les, euh, les taxes euh, levées sur les compagnies pétrolières et gazières, et donc les, la forme des, des, des communes détermine très directement le budget communal. Donc vous pouvez bien comprendre que face à assez joujou hein, géomatique euh, mobilisé par une partie du gouvernement, toute une autre partie du gouvernement qui était très inquiet en fait, des désordres politiques que ça pouvait créer, on demandait aux gens de les mettre à la poubelle et puis de, de passer à autre chose. Bien, et puis dernière chose, et j'arrêterai sur ça euh, dans le, pour la présentation du bouquin. Le, le, le troisième thème que j'aborde dans le, dans, dans le livre, c'est le rapport entre démocratisation et puis euh, numérique en, en général, et en particulier euh, outils géomatiques. Alors, je pense qu'il y a plein de choses que tout un chacun euh, connaît, pratique d'une façon ou d'une autre, qui est facilité par les outils numériques, le, le, le, la visibilisation d'autres territoires, d'autres formes hein, de s'exprimer sur le territoire. Et là, vous avez une plateforme brésilienne qui vise à, proposer aux communautés autochtones et paysannes, de se visibiliser, visibiliser sur le territoire. Donc là, c'est l'aspect, je dirais, très classique. On rend visible les limites de, de, de nos territoires pour pouvoir exister, être pris en compte par la société. Parce qu'évidemment, en parallèle, hein, l'État le, le, le, brésilien ne, ne fournit pas ses cartes, ne visibilise pas ses communautés. Vous avez le même travail qui a été fait en, en Guyane par, par Mathieu Nouchet. Donc ça, c'est un article, là, je ne vous pas donner. je pourrais vous donner après si ça vous intéresse. Donc Mathieu euh, Nouchet s'est intéressé à la façon dont le, le parc besoin de Guyane avait fait un gros travail de cartographie, mais surtout sur les blocages qui ont eu lieu au sein de l'IGN euh, français, euh, pour incorporer tous ces toponymes autochtones dans les cartes topographiques euh, nationales sur la Guyane. Donc là, on en touche sur des questions qui sont très intéressantes d'histoire, des institutions cartographiques sur le, sur le long terme, avec des arguments du type euh, « la graphie autochtone euh, ne peut pas être intégrée dans nos bases de données euh, en alphabet latin euh, ». Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des cartes extrêmement riches en toponymes du côté, euh, enfin, du, côté des, euh, du monde autochtone et de la société civile, mais l'hygiène français conduit à, continue à produire des cartes sur la Guyane qui sont d'une pauvreté Extrême. Donc là encore, vous avez, on, on voit bien la difficulté des systèmes institutionnels classiques, cartographiques et puis de plus en plus géomatiques, à intégrer des visions alternatives. Et donc là, on est vraiment sur une dimension politique et plus institutionnelle que je dirais instrumentale sur la grande difficulté de ces outils-là à incorporer d'autres façons de nommer l'espace, d'autres façons de, de, de nommer le territoire. Alors le, le côté un petit peu ironique ou intéressant de l'histoire. Euh, sous le cas de la Guyane, c'est que toutes ces bases de données euh, autochtones créées par le parc de guyane on ne les trouve pas sur les cartes hygiène euh, françaises, par contre on les trouve, trouve sur des sites comme Geonames hein, des, des grandes bases de données euh, mondiales de, de toponymes, qui fait que beaucoup de gens produisent des, maintenant des cartes hors de l'État, hein, hors de la sphère de l'État euh, avec ces bases-là, et on retrouve ces données autochtones qui quelque part vont doubler hein, les cartes et les bases de données cartographiques de l'État français. Dernière chose enfin, euh, Démocratisation et plus géomatique. Donc, là encore, un peu sur une vision un peu, euh, un peu pessimiste de ce que la géomatique, on va dire institutionnelle, euh, produit en termes d'effet de, de justice sociale. Vous avez de grandes bases maintenant, de grandes interfaces de détection de, de feux de forêt, au Brésil en particulier. Donc, ceux qui connaissent un petit peu le Brésil, hein, vous savez qu'il y a une, une agence spatiale qui est très, très efficace et qui est assez pionnière en hein, tout ce qui est diffusion publique de, de données et qui publie de très beaux interfaces notamment de détection précoce de, de feux. Alors évidemment, du point de vue de la société brésilienne dans son entier, on comprend bien l'intérêt hein, en termes d'efficacité, de, de, de, mais aussi de justice, à pouvoir repérer des feux, aller les éteindre et aussi réprimer les, euh, les gens qui les mettent, euh, enfin qui les, les déclenchent. Le fait est que beaucoup de travaux, alors là moi je me réfère à des travaux qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux de Ludivin Loi, une collègue du CNRS de Ardev à Montpellier, on se rend compte que la plupart de ces interfaces sont utilisées par qui principalement Pas forcément par la police pour aller réprimer hein, des grands euh, on va dire propriétaires qui mettent le feu en Amazonie, mais pour aller réprimer des petits paysans qui vont mettre le feu à des grandes surfaces de prairies pour les euh, entretenir, pour le pâturage. Donc, je pense que, hein, euh, j'imagine que beaucoup de gens travaillent dans les Pyrénées sur la question du feu euh, également. En fait, on s'est rendu compte que ce type d'interface, donc extrêmement intéressant, euh, pratique et utile, du, du point de vue de la société globale, sert principalement à réprimer des usages paysans euh, très anciens qui sont souvent un usage du feu qui est assez respectueux, avec des feux qui, sont, qui peuvent être de grande surface mais qui ne sont pas d'une grande intensité, et qui du coup euh, marginalisent toute une série de savoirs de gestion d'environnement comme cette, euh, cette autochtone d'un groupe du Nord-Est hein, qui met le feu vous voyez, au couvert bassé, c'est des courants très rapides qui lui permettent, permettent de ensuite faire pâturer des bêtes ou alors euh, que l'endroit soit intéressant pour la chasse. Voilà. Et puis dernière chose aussi, euh, il y a plein de débats, mais je vais m'arrêter là sinon je serai trop long. Beaucoup de débats sur ce que la télédétection permet de voir ou ne pas voir dans tous les systèmes forestiers complexes, hein, les systèmes agroforestiers. Et de plus en plus de travaux euh, montrent les, les, les, les difficultés qu'on a hein, à traiter de façon précise ce type de paysage sur de très, très grandes surfaces, avec des conséquences qui peuvent être très dommageables hein, pour les, les gens qui habitent, que l'on soit classé en forêt native hein, ou forêt primaire, ce n'est pas mon terme, hein, c'est le terme utilisé par les techniciens qui font ces, ces travaux-là, ou alors système agricole. Euh, il y a encore peu de travaux sur de grandes, grandes surfaces qui réussissent à avoir une catégorie sur agroforêt qui soit détectable de façon concrète, précise et sans, sans ambiguïté. Donc si, si on prend par exemple la carte du Brésil, euh, la carte donc le projet map biomasse dont je vous ai parlé, vous n'avez pas de catégorie agroforêt, alors qu'au Brésil, hein, euh, une grande partie des enjeux de protection des territoires paysans, autochtones et autres, se jouent sur des paysages qui ne sont ni des forêts totalement laissées euh, en évolution euh, spontanée, ni totalement des paysages agricoles. Donc voilà, hein, j'ai un peu brossé de façon très rapide le, le bouquin. Il est structuré en trois parties, donc quatre histoires hein, très concrètes sur quatre thèmes particuliers, dès une partie plus théorique au centre, hein, où je fais un peu une sorte de, de, de synthèse des débats sur euh, environnemental et, et pouvoir. Et puis je reviens sur trois débats, euh, sur quatre débats par contre, pardon, qui sont grosso modo les débats dont je viens de vous parler actuellement euh, dans la présentation. Voilà, je m'arrête, j'ai déjà trop parlé, je vous remercie, et puis à votre dispo pour en discuter.